Qui fait courir ta rame, c'est le chaudron magique. Mon cœur fait boum comme un tam-tam, pour le chaudron magique. Laisse tomber ta littérature et tes vaisseaux cosmiques. J'ai nouveau plan pour l'aventure, c'est le chaudron magique. wow, wow pour la fête c'est génial. Wow. Wow, la, la folie intégrale, intégrale. de super urgence, on, on est en partance avec un micro peur de pommes. Et tirer le cochon médium, on va défier le guerrier noir dans son vieux manoir. Mais il pas oh, rien. Oh, oh. Curie le touffu, le touffou Et toujours dans le coup avec nous. Et tirer le petit cochon, idée d'émotion. Wow. L'émotion fait danser Les poètes, le soleil fait chanter Les fenêtres et l'amour fait rêver Les garçons, les filles de 16 ans Et les autres alors qu'est-ce qui fait courir ta rame C'est le chaudron magique Mon cœur fait boum comme un dame-dame. Pour le chaudron magique Laisse tomber ta littérature Et tes vaisseaux cosmiques J'ai un nouveau plan pour l'aventure C'est le chaudron magique Mais ils ont ça T'as bien compris l'ambiance Wow, oh. wow, oh, oh. on tient la même fréquence Tout ça la poursuite du chaudron magique Le roi voudrait bien dessiner Notre petite bande dessinée après mille péripéties, ciao le bandit. Et oh, oh, oh, oh. Héloïse fait lancer la légende de la rentrée. Fait chanter les vendanges et amours. Oh Quoi Les garçons, les filles de 16 ans. Mais qu'est-ce qui fait courir ta rame C'est le chaudron magique qui brûle. Mon cœur fait boum comme un tam-tam. Le chaudron magique Et Qui fait des bulles Laissons son ta littérature Et tes vaisseaux cosmiques plus la mode J'ai le nouveau plan pour l'aventure C'est le chaudron magique Et La nouvelle chasse mmh. mmh. J'attends l'étoile Maman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 C'est le chaudron magique Woah woah Pour la fête c'est génial Woah woah La folie intégrale Mais qu'est-ce qui fait courir ta race Qu'est-ce que je le chaudron magique Mon cœur fait boom comme un tam-tam Pour le chaudron magique Laisse tomber ta littérature Et tes vaisseaux cosmiques j'ai le nouveau plan pour l'aventure. Interview, alors après la première partie du tournage, comment tu te sens Eh ben il fait très froid, donc je suis un peu frigorifié, mais euh, ça va, c'est mon rôle Merci. Comment va le cochon non, en fait, il a le fond bleu. <rire> Nettoyage. Pourrais... Et notre chère princesse Elonouille oubliée ah. des autres. Qu'est-ce que tu penses des autres princesses <rire> pas des autres princesses c'est l'onoui c'est parce que t'es es Mix, c'est ça les autres princesses oh j'ai la fève elle a la fève c'est en direct montre moi elle est là oui elle a la fève je suis une princesse elle est elle a la tourne.